1 plus 1 égale 2 en coupe. Les grains fins s'immiscent entre les grains grossiers et remplissent les vides situés entre les grains grossiers. Mélanger des grains de différentes tailles est donc un moyen de diminuer la quantité de vide. Le mélange de grains de différentes tailles contient moins de vide. Il est donc plus compact que les grains pris séparément, ce qui permet d'obtenir des matériaux plus résistants. Il est possible de reproduire ce principe avec des grains de plus en plus petits et d'obtenir ainsi des matériaux de plus en plus compacts, donc de plus en plus résistants.